J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait de Disney book sur la chaîne J'avais hâte de vous parler bouquin Surtout si vous avez vu mon dernier haul qui est dispo dans le petit i À Noël j'ai eu vraiment plein de cadeaux de Noël J'ai été pourri gâtée et donc du coup j'avais très envie de vous parler livres sur la chaîne On va s'attaquer tout de suite au vif du sujet Mais avant de commencer je voulais juste votre retour sur le son Puisque j'ai changé de micro J'ai essayé de mettre un micro pour une fois plus tôt, Et j'aimerais bien savoir si ça change quelque chose pour vous au niveau du son dans les commentaires Pour que je puisse m'améliorer et surtout il y aura un petit peu moins d'écriture sur les côtés mais par contre je vais essayer de vous montrer plus de close-up de l'intérieur des livres comme vous l'avez fait remarquer en commentaire donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça me permet toujours d'avancer et de vous offrir des vidéos encore meilleures et c'est parti et puisque j'y suis je voulais vous dire que je vous présente sur le blog ce livre, le sketchbook de Bambi qui est dans la continuité de celui de Blanche-Neige, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le blog, sachez d'ailleurs à partir de maintenant que le blog va être beaucoup plus fourni, je vais vous faire un maximum d'articles, je vais essayer d'en faire un par semaine donc n'hésitez pas à aller jeter régulièrement un œil et même à vous mettre sur la newsletter comme ça vous aurez les nouveaux articles. Bon j'arrête de faire mon auto promo. on y va Le premier livre dont je voulais vous parler dans cette vidéo c'est un livre en anglais, Donc c'est Walt Disney is living pictures comme vous pouvez voir il n'est pas très épais, c'est un livre qui ne coûte pas très cher et c'est le premier point positif que je peux noter c'est qu'il ne coûte que 15$ c'est le seul livre de Walt Disney que j'ai dans ma collection il faudrait peut-être que je pense d'ailleurs en acheter un peu plus mais il y en a peu qui sont comme ça en anglais mais simples à découvrir avec beaucoup de photos donc je suis plutôt contente de l'avoir, il faut savoir également que je l'ai acheté à Walt Disney World en 2016 mais il est facilement trouvable sur Amazon comme d'habitude vous avez tous les liens en barre d'infos et l'autre chose qui me plaît beaucoup c'est euh, son design, donc notamment la sous-couverture que je trouve très jolie, que je vous montre comme ceci, mais aussi en close-up. Et il a un design qui tape à l'œil parce que c'est un mélange entre le noir et blanc et la couleur. Il y a également beaucoup de croquis. Enfin, c'est une mise en page qui est très pertinente. Aussi, je vous en parle dans ce Disney Book en premier parce que c'est l'un des livres que je vous présente dans cette sélection, qui est facile à comprendre en anglais. C'est un niveau collège-lycée honnêtement si vous débrouillez un petit peu en anglais vous pouvez vous débrouiller il y a quand même pas mal de textes et c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangée dans le sens où on s'attend à, à ce qu'avec un titre comme ça Is life in pictures euh, qu'on ait surtout des photos et peu de textes alors que là c'est vraiment l'inverse il y a une sorte de disproportion à ce niveau là mais sinon en dehors de ça je le trouve quand même assez accessible l'autre chose que j'aime beaucoup c'est le fait que l'introduction est faite par Diane Miller qui est la fille de Walt Disney et je trouve que ça apporte tout de suite quelque chose vraiment dans ce livre vous avez un peu une ambiance album photo raconté par Walt lui-même pourtant c'est pas un livre qui a été fait de son vivant mais je trouve qu'il dégage quelque chose et ça a été une très belle surprise pour moi par contre ce que j'ai moins aimé c'est tout d'abord le fait que ce soit des choses qui soient très conventionnelles je pense que c'est un livre qui est donné à des enfants parce que c'est vraiment des choses assez classiques de l'univers de Walt Disney qu'on découvre ici c'est pas plus mal hein, mais il faut le savoir ne vous attendez donc pas à de l'inédit avec ce livre et du coup c'est l'autre chose qui m'a un petit peu chagrinée c'est qu'à la fin de mon livre j'ai eu l'impression un petit peu de rester sur ma fin. j'aurais aimé en apprendre plus, j'aurais aimé plus d'anecdotes alors là j'ai trouvé que c'était assez court, ça correspond au format, ça correspond au prix du livre mais quand même quoi ça aurait pas été dérangeant d'en avoir un petit peu plus à se mettre sous la dent du coup j'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre, je pense quand même qu'il vaut le coup après moi c'est le seul livre que j'ai de Walt Disney donc j'ai pas trop de référentiel mais j'ai l'impression que les livres de... qui sont sur Walt Disney sont toujours des livres un peu encyclopédiques très lourds, très longs, avec beaucoup de textes et peu d'images, Or là c'est pas le cas et je suis contente quand même de l'avoir dans ma collection. Après ça, je vous parle forcément du livre des pirates de Disney, je vous l'avais un petit peu teasé dans mon haul, comment vous dire que j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce livre je pensais pas de base parce que c'est vrai que tout ce qui va parler des pirates c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse dans l'univers de Disney après j'avais vraiment envie de le posséder d'ailleurs je suis très contente que mon père et ma belle-mère me l'aient offert pour Noël et franchement je le regrette pas alors c'est un livre qui coûte 40 euros donc qui n'est pas donné mais très sincèrement franchement je vous le recommande mais à 1500% au moins je considère que ça fait partie des très beaux livres de ma collection et je suis vraiment vraiment très contente de le posséder. Pour être très honnête avec vous il m'a tout de suite fait bonne impression dans le sens où je trouvais que le sujet était un petit peu original, que ça changeait de, des livres habituels qu'on voit chez Disney. Déjà le fait que ce soit un livre en français déjà c'est un très bon point positif puisque comme vous le savez surtout si vous regardez mes Disney books, trouver des art of sur Disney en français c'est pas si simple que ça, il y en a pas tant que ça comparé à tous ceux en anglais qui existent. C'est vrai que le design fait tout de suite envie je vais le reposer hein, c'est lourd et très sincèrement j'aimerais qu'il existe plus d'ouvrages de ce type avec justement des thématiques un peu plus larges, je pas, les faits chez Disney, ce genre de choses, parce que c'est vraiment un contenu qui manque. Celui-ci est extrêmement complet dans son sujet et c'est l'une des premières grosses surprises. Quand vous voyez la couverture et avant de plonger vraiment dans la lecture, vous vous imaginez que ça va toucher principalement à Pirates des Caraïbes. Potentiellement un peu Peter Pan, mais vous avez quand même déjà des grands angles en tête, et honnêtement, le livre m'a surprise parce qu'ils sont partis très loin, ils ont vraiment poussé le sujet de la piraterie chez Disney jusqu'au bout. Donc, on a des films euh, dont on parle très peu, par exemple Milo au trésor, on a une grosse partie attraction, et là encore, très grosse surprise, on nous parle de Pirates des Caraïbes en France, euh, dans les parcs américains, donc tout historique, mais aussi shanghai disneyland puisqu'il y a tout un land qui a été ouvert sur ça et honnêtement j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise surtout que moi j'ai comme graal d'avoir le livre des pirates disney qui est sorti par disneyland paris qui n'est pas commercialisé j'avoue je rêve de ce bouquin et du coup le fait d'avoir ce livre aussi bah, je suis contente parce que du coup j'ai pas mal d'informations sur pirates des carreilles et les livres sur les parcs disney sont quand même assez peu nombreux donc c'est quand même vraiment un grand plaisir, surtout que le livre est vraiment équilibré à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a presque autant de parties attractions que de parties films, et c'est quand même un très bon point positif. Comme je vous le disais, ils sont vraiment partis dans le, dans le détail, et je suis hyper contente, notamment parce qu'il y a une partie sur le film La planète au trésor qui est quand même un film oublié de Disney, et c'est génial quoi! c'est génial qu'on nous en parle, ils sont partis sur Peter Pan, il y a une toute petite partie sur Once Upon a Time euh, à vie aux fans. et ils sont même partis jusqu'à nous parler des Kakamora de Vaiana alors que honnêtement moi j'aurais pas pensé à eux si tu dis Pirates Disney quoi. là encore il a une couverture et une sous-couverture qui est quand même très belle, très bien pensée, on sent que c'est vraiment un livre de collection et il est vraiment très agréable à lire au delà de ça la, la lecture est très facile, très fluide, c'est vraiment un livre qui est agréable même si l'information est dense il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très bien faites dedans et je sais que ça plaira sûrement à beaucoup mais la préface est faite par Johnny Depp donc là encore c'est quand même bien trouvé parce que Johnny Depp quoi Entre le fait qu'il y a beaucoup de fans de Johnny Depp et le fait que c'est quand même le pirate emblématique chez Disney, Jack Sparrow, je pense qu'ils ont quand même bien fait leur coup Le seul petit point négatif que je pourrais émettre sur ce livre c'est le fait qu'il y a un moment, au tout début du livre en particulier où les informations sont très concentrées, on perd un petit peu le fil de la lecture et ça manque de petits chapitres pour se repérer dans la lecture, savoir un petit peu quelle partie correspond à quoi. Heureusement ça va beaucoup mieux au fur et à mesure de la lecture, ça fait très dense donc préparez-vous mais honnêtement ce livre c'est un 5 sur 5 j'en mets pas énormément hein, des 5 sur 5 je mets généralement du 4 ou du 3 honnêtement c'est vraiment un énorme coup de cœur ce livre et je regrette mais tellement pas de l'avoir dans ma collection je suis juste hyper contente de le procéder après ça je vais vous parler d'un autre livre qui est un art of là aussi en anglais qui s'appelle The Art of Pixar Short Film si vous me suivez depuis septembre en tout cas vous savez que je suis partie au studio Pixar et ça fait partie des livres que je me suis ramené je ne le connaissais pas, je ne savais pas qu'il existait si je l'avais su, très honnêtement, je ne me le serais pas ramené puisque il est très facilement trouvable sur Amazon et autres, mais je suis quand même très heureuse de le posséder. Et puis bah, maintenant quand je le vois, je me rappelle que je me suis prise à Pixar, c'est un peu comme le art of de Pat dont je vous parlais sur le blog. Ce livre aussi, c'est pas un livre comme les autres, dans le sens où il parle des courts-métrages. Et jusqu'à présent, en tout cas pour ma part, je n'ai jamais vu de livre Disney ou Pixar sur les courts-métrages, donc je suis hyper contente, hein par contre le point négatif c'est que c'est un livre sur les vieux courts-métrages donc qui vont jusqu'à 2007. S'il vous plaît, on va militer dans les commentaires pour un tome 2 parce que c'est hyper frustrant. Je veux la suite, il y a tellement de courts-métrages, enfin, c'est une tradition chez Pixar. Et c'est dommage qu'on n'ait pas plus loin que ça. Et ce que j'aime dans ce livre, la première chose qui me plaît, c'est le fait qu'on sent pour Pixar que les courts-métrages sont aussi importants que les longs-métrages. Ça se ressent tout au rond de la lecture, ça se ressent dans l'art-off, ça se ressent aussi dans les courts-métrages eux-mêmes puisqu'il y a quand même une qualité assez exceptionnelle dans les courts-métrages qui passent avant les films Surtout que ce livre il a vraiment une identité visuelle, il y a quelque chose qui se dégage de ses pages Il est magnifique Il est magnifique, J'ai pas d'autre mots. Ce que je trouve aussi génial c'est qu'il y a des photos des coulisses Alors pour vous parler un petit peu niveau d'anglais pour ce livre puisque vous savez que ça devient un peu une tradition sur la chaîne Ce livre est divisé en deux parties, vous avez une première partie qui fait à peu près 30 pages avec que du texte, mais vraiment que du texte écrit en petit et tout, avec un vocabulaire qui est assez technique, donc moi je j'ai pas compris toutes les subtilités. Et de l'autre, tout le reste du livre c'est que des concepts art. Donc là, à ce niveau-là, si vous voulez vraiment profiter des images, vous n'avez pas besoin d'être bilingue. Si vous voulez vraiment comprendre l'intérieur de la première partie, là par contre il faut quand même être un peu plus calé. Comme c'est très déséquilibré, ça fait très lourd sur une première partie et très vite sur l'autre. C'est horrible de le dire comme ça. C'est pas un point négatif, hein! enfin si un petit peu quand même mais c'est pas, pas non plus hyper grave il faut juste s'y habituer parce que du coup c'est très différent des autres art de la collection qui sont pas du tout faits comme ça par contre les concepts art les gars ils sont sublimes ici ils sont magnifiques et franchement rien que pour ça ce livre vaut le coup d'œil du coup pour moi ce livre c'est un 3,5 4 sur 5 parce qu'il est hyper complet dans sa catégorie, il est génial à découvrir, mais si vous avez vraiment envie de savoir euh, les coulisses, il faut avoir la motivation de traduire. Et on veut un tome 2, mais c'est un très très bon art-off. On reste dans Pixar avec le quatrième ouvrage, et c'est Les couleurs de Pixar. Il coûte 30 euros et qui est dispo un petit peu partout, mais là encore, comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos. Alors pour tout vous dire, sur ce livre, je suis très mitigée dans le sens où je considère que c'est un livre qui n'est pas indispensable hein, euh, dans une collection, mais je l'aime énormément et pour moi, si on le prend en tant qu'objet de collection et pas en tant que livre, il est parfait. Si c'est en tant que livre seul, honnêtement, 30 euros pour ça, gardez vos sous. <rire> je vous explique pourquoi. Ce que j'aime tout d'abord dans cet objet de collection, du coup, c'est son format. Est quand même assez atypique comme vous pouvez le voir et aussi la tranche qui est en, en arc en ciel il se distingue tout de suite dans une bibliothèque et ce que j'aime aussi c'est le sujet du livre puisque on parle des couleurs donc euh, du sens des couleurs dans les films par exemple le bleu associé à la tristesse etc et le truc c'est que là dans ce livre aussi vous n'avez pas, pas du texte pour vous expliquer ça en fait on s'attaque à votre ressenti propre en vous laissant regarder les images et vous interrogez-vous sur les émotions que ça procure. Moi ça a été vraiment un jeu que j'ai eu avec ce livre, c'est à dire que bah, plutôt que de passer les pages rapidement comme je peux le faire d'habitude avec mes art-off etc, là je me suis vraiment attardée sur les détails pour chercher à comprendre l'émotion que ça pouvait transmettre, le pouvoir de la couleur et au final honnêtement j'ai bien passé trois heures à le consulter et c'est fou parce qu'il n'y a presque pas de texte et pourtant j'ai vraiment été prise dans le livre. Rien qu'avec des images ça se le pouvoir des couleurs se démontre vraiment, il y a vraiment une idée de la colorimétrie qui est assez poussée c'est un livre qui est très beau à regarder, on va pas se mentir et c'est peut-être un livre qui permettra aux fans de Disney Pixar mais qui n'aiment pas spécialement la lecture de se réconcilier <rire> avec les livres parce que comme il n'y a pas beaucoup de lecture vous pouvez l'avoir et le consulter et je pense que c'est aussi très bien parce que ça correspond du coup à tous les âges je vous avoue que c'est des captures qui sont assez originales il y a certaines images que j'avais jamais vues ailleurs il faut savoir quand même que ce sont des captures de films donc il n'y a pas de concept art ce genre de choses c'est vraiment des moments pris du film donc certaines sont assez originales, certaines tu te dis pourquoi ça. au final je, je trouve qu'il est quand même très bien fait et ce que j'aime aussi également c'est le fait que les couleurs sont très bien associées il y a vraiment une harmonie déjà entre les couleurs mais aussi entre tous les images qui ont été choisies tous les pixar sont représentés et quand je dis tous je parle même de coco ce qui me fait très chaud au cœur puisque comme vous le savez j'adore coco mais ça manque quand même de texte un minimum, s'il vous plaît. Je comprends hein, que après il y en ait pas et qu'on profite du coup des images pures. Plutôt que trois pages de texte et après que des images, j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus. Je sais pas sur comment est-ce que ça fonctionne chez Pixar, est-ce qu'ils ont une palette prédéfinie Je sais qu'il y a des light artists, est-ce qu'il y a des color artists Enfin, je ne sais pas. Je pense que ça valait le coup quand même d'en mettre un petit peu plus et du coup, en tant que livre de collection pour apprendre des choses. Je trouve pas indispensable et aussi du coup je trouve aussi qu'il est très cher pour ce que c'est je suis vraiment extrêmement reconnaissante et heureuse qu'on me offert ce livre mais pour être très honnête avec vous je pense pas que j'aurais mis 30 euros dedans je l'avais déjà feuilleté à la fnac en me demandant si je le prenais ou pas quand je l'ai vu à sa sortie et quand j'ai vu 30 euros pour un petit format où il y a que des images avec rien pas d'information je suis dément <rire> je serais très contente de vous demander à noël ou un de mes anniversaires mais j'étais pas prête moi personnellement à mettre cette somme là je préférais le mettre dans un livre justement il y avait plus d'informations dedans et le dernier petit bémol que j'y mets c'est le fait que je le trouve très sombre c'est à dire qu'il y a certains moments où on a du mal à vraiment distinguer les images pour vraiment être à la lumière pour pouvoir voir les choses c'est un petit peu dommage du coup à ce livre aussi je lui ai mis la note de 2 sur 5 je pense pas qu'il mérite moins parce que c'est quand même un très bel objet de collection comme je vous disais maintenant en tant que livre simple comment faire. c'est vraiment un spécial pixar un peu là donc c'est le art of du monde de Dory qui est là encore en anglais et comme pour le film où j'ai préféré le monde de Dory au monde de Nemo c'est un petit peu pareil pour l'art of je le trouve très joli visuellement, je trouve que les couleurs sont magnifiques il y a quelque chose d'aquatique qui ressort de ce bouquin j'aime aussi le fait qu'on voit beaucoup de recherches du film qui ont été effectuées pour le monde de Dory elles sont mises en mosaïque et ça je trouve ça très bien parce qu'on a une vue d'ensemble, on en voit beaucoup c'est pas forcément le cas dans tous les art of même si pourtant c'est censé être la base et autre point positif et je sais que vous m'entendez souvent me plaindre de ça c'est aussi le cas dans les pirates de Disney d'ailleurs mais il y a des légendes avec des explications Alléluia J'en ai marre d'avoir des livres comme ça avec des images posées un peu partout sans qu'on sache pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles signifient, qu'est-ce qu'elles représentent là non, il y a des explications et vous comprenez un petit peu mieux le contexte de l'image. C'est le but de ce genre de livre en fait. Et du coup je vous disais au niveau du style, que c'est un style qui est très moderne. J'aime bien quand chaque art -of a son identité visuelle, c'est le cas ici. Par contre, petit point qui m'a un petit peu dérangée, c'est que je suis un petit peu psychotée dans ma tête. Et j'aime pas les dispositions où j'ai l'impression qu'on perd de la place. Or là, il y a des moments un petit peu chelou dans le livre où je me dis mais pourquoi on perd de la place inutilement Genre il y a des doubles pages qui ne servent strictement à rien. Mais s'il vous plaît, quoi, mettez-nous des choses qui ont plus de sens Il y a aussi également des descriptions qui sont très sympas dans ce livre, un peu dans l'esprit des, des légendes explicatives. Et moi j'ai un énorme coup de cœur pour le petit crayonné de Dory, je le trouve vraiment génial et je suis très contente de l'avoir. Il est trop mignon Le texte est cool et autre ajout qui est fait dans cet art-of que je trouve important et qui là encore n'est pas là dans tous les livres, c'est les scènes coupées. C'est bête hein, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Si vous faites vraiment gaffe, vous en verrez pas dans tous les livres et pourtant... Il y en a forcément, il y a forcément des scènes qui ont été abandonnées au cours de route, des choses qui n'ont pas été exploitées, et là on les a dans l'art-of du monde de Doris. Il y a également beaucoup de storyboards. C'est un anglais moyen qu'il vous faut, là encore c'est un art-of où il n'y a pas tant de textes que ça. Je ne vais pas dire que c'est un anglais facile, parce que clairement pas, mais un anglais lycée, je pense que ça convient pour lire ce genre de livre avec un petit peu de patience. Mais il y a une grosse partie où il n'y a pas spécialement de texte, donc à voir ce que vous voulez, si vous voulez le tenter ou pas. Et la dernière chose qui m'a beaucoup plu, c'est le soin qui est apporté aux détails et on, dont on prend conscience dans cette art Je pense notamment aux étiquettes, à ce genre de petites choses qui fait que le film est rempli de détails et que quel que soit l'endroit où, où se pose ton œil, tu vas en prendre plein les mirettes. Et du coup, le dernier petit point négatif, mais c'est vraiment du pinaillement, c'est que le sommaire est vraiment très flou. <rire> D'habitude quand vous allez dans un sommaire, vous, vous attendez à voir un petit peu le cheminement, ce que vous allez voir dans le livre, et là c'est acte 1, acte 2, c'est juste un petit peu perturbant parce que moi j'ai envie d'en savoir plus, mais globalement ça va, c'est pas non plus quelque chose qui va vous dégoûter du livre. Donc du coup pour celui-ci je mets aussi une note de 4 sur 5, il est sympa, après c'est pas dans mes livres préférés, mais je suis contente de l'avoir là encore et je trouve qu'il est vraiment plutôt bien fait. Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour ce Disney Book. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez lu des livres Disney comme ça, ce que vous en avez pensé, vos dernières lectures, ceux que vous me recommandez, ceux que vous aimeriez que je traite dans un prochain Disney Book. Ça me pousserait à faire encore des achats, enfin, ça me fait toujours plaisir d'acheter des nouveaux art et de vous en dire un petit peu ce que j'en pense. Pareil, maintenant que vous avez ce nouveau décor derrière moi, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres dont vous voulez que je vous parle, si vous en avez repéré un euh, qui vous intéresse. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ma Pixie Army. Pensez à vous abonner et mettez-moi un petit pouce en l'air si vous voulez plus de Disney Books sur la chaîne. Je vous aime Bisous, bisous, bisous